parce que on pourrait avoir des mauvaises surprises dans les mois qui viennent, et il est temps de se préparer un petit peu à, éventuellement, affronter ces mauvaises surprises. Alors, je sais qu'il est d'usage, par les temps qui courent, de s'excuser d'aborder des sujets aussi bassement économiques et financiers, encore pire, financiers, alors que nous devrions nous préoccuper que de santé et de la crise du virus. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, euh, en tout cas, je vais pas vous présenter mes excuses de vous parler d'assurance-vie aujourd'hui euh, et pas euh, de euh, santé. Euh, je suis tout à fait d'accord que les sujets de santé sont bien plus importants euh, en ce moment que les sujets de finance, mais, premièrement, ce n'est pas ma compétence, hein. je vais parler un peu de santé, euh, mais euh, je vais pas faire que ça non plus, je vais pas m'inventer médecin tout d'un coup. Et surtout, ce sont des sujets qui sont pas du tout indépendants, C'est des sujets qui sont même au contraire extrêmement inter interdépendants.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 Euh, ben, vous vous rendez compte qu'on est encore une fois, on n'est pas en début de processus, on est en fin de processus, et les assureurs ont déjà, ben, se sont déjà engagés à, à plus de 3 milliards, euh, de, à 3,5 milliards d'euros, et que c'est 3,5 milliards, euh, alors on est dans un monde où euh, ben, on, on, a, on ne sait plus comparer l'argent, et on ne sait plus, tout d'un coup, on dit, bah ben, oui, mais l'État va garantir 300 milliards, alors qu'est-ce que c'est que 3 milliards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 Euh, il, est noté, il est, il est dit, euh, et, énormément de reprises dans, dans cette audition. <rire> et, et, notamment, euh, il est dit par Eric Burs, le président de la commission des finances, pas n'importe quand même Eric Burs. Et voilà ce qui, euh, il, ce qui balance pour expliquer un petit peu, euh, pourquoi est-ce que les assurances devraient payer. Les de nos, de nos collègues, eux-mêmes se sont assurés d'une certaine manière. Les hôteliers et restaurateurs Alors, mais pas se sont un feu assurés. Dans leur cuisine, certes, il faudra bien le rembourser aussi s'il arrive, mais c'est pas un feu dans leur cuisine. Les cuisines ne marchent pas, il y a peu de chances qu'il y ait des feux dans leur cuisine. Donc vous pourriez utiliser, au fond, les, les fonds qui, sont, qui ont été versés, les primes qui ont été versées, ces primes, par des extensions de contrat, par exemple.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 euh, à l'heure où cette audition euh, est, a lieu les assureurs se sont déjà engagés à plus de deux fois à plus de deux fois euh, les, euh, les primes ou trois fois même Ils sont engagés à hauteur de 600 millions pour euh, dans le fond pour les PME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 Et puis il y a aussi euh, tout euh, le stock de bêtises et de d'énormité de, de, de, de, qu'on a fait depuis euh, plus de dix ans, depuis euh, 2008, et où on a construit l'instabilité, on a construit du chaos, on a construit euh, des fragilités et qui sont révélées aujourd'hui, mais qui étaient déjà là avant. Et notamment euh, le secteur de la science vie est un secteur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 a euh, une tradition de, de, de mauvais payeurs euh, dans, dans ces entreprises, et là, en ce moment, les grandes entreprises ont gelé euh, les paiements. Et ça, qu'est-ce qu'il va devoir prendre en charge euh, ben, Ce sont les, euh, les assureurs. Et euh, les assureurs, alors pareil, là, on est sur des primes pour euh, de 600 millions par an.